Salut tout le monde, c'est JS de Topla, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. D'abord, qu'est-ce que c'est Topla Eh ben Topla, c'est un collectif d'éducation populaire qui est basé à Rennes, et euh, on est des gens qui se posons euh, plein de questions sur l'éducation comme par exemple, euh, ça veut dire quoi euh, grandir et apprendre C'est quoi le rôle des personnes euh, dans les processus d'éducation Quelle devrait être la place des jeunes personnes dans notre société Comment promouvoir la liberté à travers nos pratiques éducatives, euh, que ce soit en tant qu'animateur en colo, euh, parent ou prof Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de partager ces grandes questions en discutant entre nous, euh, en ouvrant des débats, en mettant au point des outils, en proposant des animations, des formations, euh, et maintenant en faisant des vidéos sur YouTube. Et donc sur cette chaîne vous allez pouvoir trouver des contenus qui tournent autour de ces questions qui nous intéressent, euh, sous forme d'entretiens avec des gens euh, qui ont des choses à dire, des vidéos où on donne notre avis sur différents sujets et où on vous invite euh, au débat avec nous, et puis des vidéos où on essaye euh, bah, d'informer les gens sur des sujets qui mériteraient plus d'attention pour nous. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne, vous pouvez euh, interagir avec nous via notre site internet euh, ou euh, les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez rejoindre Topla et participer à cette chaîne YouTube, eh ben, euh, vous avez juste à nous contacter et puis on vous accueillera pour pouvoir faire des choses ensemble. Euh, on est un collectif qui est euh, ouvert, euh, horizontal et informé. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt